C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça, c'est ça, c'est Vous c'est vous c'est c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, La voix. As quoi Pourquoi je t'es quoi Moi, je t'ai mis mes téléphones. Moi Téléphone Il y a deux téléphones là tout de suite, non Mais tu es la seule personne. Tu viens de rentrer dans la maison, c'est toi qui viens de te voir, non Je ne veux pas de bleu. Laisse-moi partir. Tu as des J'ai pris un voleur. Viens ici. J'ai pris un voleur. Non, il a tué. C'est es c'est le voir. Tu l'as viens à la maison. Soit disant qu'il a tué. Elle va te Elle va acheté, tu Elle Elle Elle Tu tu je vais te a Elle a... Elle de moi, hein. bon je vais te un dans la maison. Comment je peux te plaire Tu es venu dans la maison. Moi Tu es un Je Tu es Je vais te voilà, fait, Tu ah te Tu faire Tu Je un poulet. Tu es Tu es Tu es un il Tu es Tu es ça, poulet. Tu un poulet. Tu attendez. Tu un poulet. Non, soit qu'ils ont volé sur la route là-bas, là. Mm. c'est Allah qui a réglé le problème. Mmh. Donc, faut le le Il faut dire là? le problème et on a craqué ah. celui qui a volé hum c'est ça qu'on va, hum. va faire C'est à son numéro le il a la il le brûler il le brûler On doit le brûler vraiment a le brûler. le brûler. il a le le le brûler le le il a le a le le Allah il va arriver Je dormais tranquillement quand ce monsieur est venu. Il a Allah, Allah il a volé deux potables. Bon. Il a volé deux potables, Mais on veut le laisser partir parce que c'est quelqu'un comme nous. C'est parce qu'il refuse. On peut oui. pas On ne peut on pas le si laisser partir. Voilà. On peut vous, pas. Voulez, vous voulez voler là Oui. Vous voulez voler là Oui. On va, va trouver Allah. ça. Allah. Oui. Il ne faut pas avoir peur. On va trouver ça. Ça ouvre Je Dieu merci. Voilà il ne pas lui. Voilà, il aïe, c'est pas lui. Mais y a toujours volé ici. Je dis, je vois ça, toujours dans la maison. Voilà, il y a volé ou... là. En tout cas, c'est pas moi. Il volé là. C'est pas moi ou si vous voulez. Il y a volé, il a volé, là. Il peut en même temps. Il a volé. Quand tout, toi, tu vis avec les voleurs dans la maison. Non, c'est pas lui. vous êtes sur que le truc là ça marche bien. What Voilà, il c'est pas lui. Hey, t'as vu? Tu sais que nous sommes des amis, il y a tellement <coughs> Moi, je n'aime pas que je suis tout le Il y a mon ami, le délégué, qui, qui m'appelle. Je vais aller voir le délégué. tout à l'heure. Bien yeah! yeah! yeah! donné... si like. Alpha, faut terminer le oh. jeu. Mais mais, comment se fait, fait que le voler voilà voilà. toujours ici Le voulet là Tu C'est pas le bien. C'est moi qui Comme tu es principal pour aller voir le délégué. tu vas lui faire ça Moi, C'est bizarre. Tu vas te tout là, tu vas rentrer. Tu vas te monsieur. Je ne pas voler. Mais tu n'as pas volé, coup. non? Tu as vu l'autre est passé. Ça L'autre pas bon, aussi est, est passé. Moi, je n'aime pas pagaille. Je n'aime pas les pagailles. Monsieur, On va tester. Bon. Rapidement, bon. tu sais moi, il faut te payer Je sais. Mon ami, je vais pas payer pour table. Si vous voulez, amène-moi chez mon ami délégué. Vous allez demander si vous voulez. Amène-moi mon ami Vous allez demander si ah, des fois, il parlait là, ça pas là, Là, voler. Là, il il Là, Ah, oui, en pas moi-même, c'est les gens de mon village. Ah, qui Qui Le téléphone est es où Je l'ai amené chez mon, télé, mon ami délégué Allons comme ça. Ah, allons comme non, ça. comme ça. Allons moi le délégué. Et promo de pour Allons comme non, ça. Allons comme ça. Allons Allons